J'ai pas vu l'île de Riley en forme de poisson Ah <rire> bah, c'est bien <rire> Ouais mais j'espère qu'il fait pas que des allées simples Laisse-toi Ah Je crois qu'on a croisé les rayons Parce que c'est pas le nord Ah merde Ah les de si feu de Ah Pas le jamais Ah Que quelqu'un est passé devant moi. Aïe aïe aïe. On va y arriver. Hein. <rire> Attends, j'ai trouvé une tactique. Non, 13, en fait. 13, Alors. Oui, bah, signale-toi aussi! Il y en a 4 assez compliqués! Ah, mm -hmm. oh, mais non, mais bien sûr! Où est-ce que salue, <rire> <Niffle line. Bonjour>. <rire> <rire> je suis? Bonjour! Je crois qu'on l'a stressé un peu! <rire> qui c'est qui me glace comme ça? What? Génier. Bah ça sauf s'il est en congé Je sais pas si on est en train de lui faire beaucoup de... Ah mais oui, ah, <rire> <rire> il est là-bas Ah c'est Il a une... 15 secondes <rire> Oh c'est c'est bien ça Tu <rire> le vois 7K. là Tu le vois à gauche Ouais, le nutshell pass, ouais. Ah, quand même. Ai Saviez-vous que des de astuces de sont inscrites pendant l'écran de chargement Non. Mais, <rire> je vais essayer de le mouiller pour voir si on peut en faire quelque chose. Non. Oui, vas-y, <rire> j'ai <rire> un sort de Ah ça, ça bien. Oh, oh, le feu, ça a l'air d'être efficace quand même. Euh, j'ai une boule de feu, j'en fais quoi Envoie-le en loin loin. <rire> je... Ah je l'ai eu au monde C'est ambitieux Reculez les gens euh, trop tard là on le crame Ah oh, ça marche pas en intérieur Bon là il est bon là Euh ouais mais le sud c'est pas bon Je C'est mort Attends c'est Non t'es pas mort euh, c'est bon Maintenant ah t'es mort. Non. Chaud devant <rire> Et le Titi on en fait quoi du Titi Et on en fait quoi le Titi Les mecs en position tu sais. Allez Il y a qu il qui a pas compris la stratégie. Hein vas-y Mathieu, envoie une patate Vas-y, vas-y <rire> <rire> Ça c'est de la stratégie. Bouillez-vous Bouillez-vous Ah voilà, il m'a one-shot le monsieur Oups! Coups, on va. Pourquoi il y a une bouteille là? Hein qui... Arrête de ah, boire dessus! On a dit bouge pas. Ouf! Ah C'est pas passé moi Et bah à l'attaque les petits! Ils <rire> <rire> sont un peu con-con hein! Je les alliés encore corps à corps Mais Ouh aïe aïe a, aïe! A, aïe a. non il se TP, reviens là, je mouille, mettez le C'est bon il est glacé, et on envoie les patates, voilà Il m'a l'important c'est que les ennemis sont morts On va peut-être, attends on va, on va voir s'il y a un truc mort. en bas avant non oh, J'avais rien vu... Oh bah mince c'était la suite ah, Alors congé les patates Il est déjà mouillé, t'as plus qu'à faire froid Devant. Oh, là. Qui fait ça J'ai invoqué la mort Ah d'accord Eh ben merci oh, oui oui oh. oh. Allez-y moi j'ai plus de carnages au corps à corps Je suis mort Oh merde, il a buté un allié Oh c'est bien là dedans, encore Ouais, mais si tu pouvais tes des copains, Naïs, euh... ah, oh. là, je suis encore remort. Oh non, regarde. Ah, ça y est, je suis bloqué. Donc, ça fait beaucoup de princesses. Il y a un saxophone par terre. On a tous l'air de avec nos Katana, là. Il l'air de rien, ils font quand même assez mal, hein Bon, voilà, je suis du one-shot. Mais... Bon, on a un peu explosé, je suis mort, mais ça va pas. Ah mais arrêtez de te la la tronche Non, je veux pas le saxophone Non, pas moi Ah <rire> Il a euh, buté euh... le mort vivant <rire> La mort, tu seras à rien Non, il m'a éclaté Je mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. J'suis mort. Mettez-le! <rire> non mais pas sur les éclairs! <rire> bon bah tant pis! <rire> Je suis mort sur le fond de soin. Seb est en train de voler dans la lave! <rire> ah trop court! <rire> euh, vous préférez pas aller à gauche? Non on préfère d'abord tuer à droite ceux qui risquent de nous tuer après! Bon faut vous décider, j'arrête pas de sourire moi. Non pas dans la lave! <rire> <rire> Waouh! Ah, c'est super efficace! Ah, mais c'est Anaïs qui bouge du chemin! Ah oui, ah, il... ah, y'a du monde! C'est pas un endroit sûr ça! Allez, dans la lave! Ah non mais alors. Voilà, comme <rire> Joli, <ça>. non, <rire> c'est pas plus compliqué. Là, derrière toi, derrière toi, derrière toi, derrière ah. toi. Sort de chef des trolls, une armée des trolls, ça file les choses comme Moi, j'aurais dit à droite. Non, c'est pas par là. Quelqu'un peut me ressusciter, s'il vous plaît. Wow, euh, bah, je crois que tu es au bon endroit. Non, là, pas il il est ici, est pas ici, là, là pas de C'est pas Finis ton dialogue! Finis <cris> ton dialogue! Oh, y'a un mort! Finis <gélique> <gélique> <cris> ton. Oh! Oh! oh. Bonjour! Non, pas la musique, pas la musique! On peut appeler la mort et avec un peu de chance on arrivera à le tuer en un coup? Non! Chiche! Elle est où la mort? Ah, c'est pour Mathieu! Et euh, comment on peut le blesser le. J'ai pas l'impression qu'on ah, va lui faire, faire des dégâts, ou alors par hasard. Oui. Oh, regarde moi, je te ah, fais un massage du bide. Je suis mort <rire> hein. Reste pas devant, ici c'est les gens qui attaquent. Ça c'est du bouclier, de... ça c'est de l'eau. Ah. Non, ça c'est de la foudre du coup. Qui c'est qui a fait confusion C'est le dragon ah. Ah bon, il casse des, il casse des sorts, hein. il triche mais ah, laisse-moi passer Voilà Ah non Ne m'écrase pas, ne m'écrase pas, est est méchant, est méchant Ah, je crois qu'il m'écrasait avec son bois de pied On va tenter, alors... On fait ça... Et on... Ensuite, on passe dans son... Voilà, il est de toi. Non, ça c'était moi C'est pas grave, t'attaques au corps à corps. Voilà en train de lui faire bugger sa tête. Reste à côté de toi, reste à côté de moi. Mais ça sert à rien de jouer du saxo Reste Anaïs il, il a, fait fait un a fini il a confusion, coup. reste Anaïs QZ <rire> bouge. bouge bouge, bouge. Soigne-toi oh, Soigne-toi oui. Soigne-toi QZ, QZ C'est l'inverse C'est l'inverse de d'habitude Mais il lui reste une vie, on va le rager quand même Voilà c'est bon, il est mort, je crois qu'il est mort. Pas ben, d'acharnement thérapeutique, je sais que ça fait du bien, mais je crois qu'il est mort. Hein. Moi je crois que ça va bugger. Ça bugger. Non, non, non, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir. C'est dingue le nombre de raccourcis qu'on prend. Luckily, I. Uh, future Vlad. C'est Vlad de <rire> Cet endroit me rappelle quelque chose. Bon, on avait les moyens de le combattre avant aussi, hein, faut pas déconner hein. Bah c'est pas grave, on le fout. de toute façon il aime pas le.. le... Je lui ai donné un coup d'épée, il a pas évident. Oh il y a combien de Vlad en fait Bah.. Non t'as le Vlad du futur, le Vlad du présent et le Vlad du passé, mais le passé est pas si passé si que ça. Bravpe avait incarné. J'ai déjà mouru. Ah oui Remort. Je crois que j'ai ressuscité que je suis remort. Je suis mort. Alors. Oh M'a fait oh foudre Je suis mort. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Je suis mort. Oh. Si je suis mort. Je suis mort. Oh la la. Ouh, je suis mort. Moi aussi. Ah. Presque moi. Je suis mort. Ouais. Ah, juste en résultant de ressusciter, deux vont de mourir. Archer. Ah, euh. euh. Et... Hé... Oh non Mort! Non! De toute façon, ce, ce truc-là m'a bien dit différemment. J'ai a fait le bouclier, là, il pourrait l'enlever. J'ai fait un bouclier, mais. Je suis en train de pas le pas maintenir, de... justement. Quelqu'un lance ah, un, une pas foudre pas. ou quelque chose. Ça frappera à l'extérieur. Ah, j'ai l'idée, j'ai l'idée. Ouais, je peux l'avoir! C'est ah oui le signal! Mettez-le dans le sort! De de trop tard. Euh, je crois euh... que c'est trop tard. Attends, mais on va faire comme on ça. Mettez le bouclier! Mettez le bouclier! Moi je fais la attaque et celle qui prépare le sort. Allez. Alors. Reculez Non on s'en moque qu'il soit 22 h t'attendras. Allez allez allez allez-y, allez-y Allez-y, allez-y, allez-y maintenant Aaaah ouais. Bah je tape moins vite C'est ça Ah je tape beaucoup moins vite <rire> C'est il y a des mini-terraneuilles fantomatiques C'est animal de compagnie Ah Niveau terme est-ce que c'est. fois si on a vraiment terminé le niveau Parce que depuis le début, on lui dit niveau thermin, niveau thermin. Mais est-ce qu'on a vraiment terminé le niveau Oui, on a compris Allez, on tape les crédits Ah non, ça marche pas. Ah, attention, il y a des copes qui nous tournent sur la gueule. Bon, je me casse. Je vais sur les crédits. Il où le monsieur qui a codé J'ai collé des baffes. Hé oh <rire> J'adore ce sort Pouf Ils sont encore la maison des Une aventure de sport oh, bah c'est bon c'est fini ah, C'est bon, fini C'est fini pour, ah, bon. fini. Fini ah, pour mais, ce pff, soir Comme ça pétard mouillé